Eh bien oui Malheureusement, comme chaque année, là où il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Ça peut être parfois des films qu'on attendait et qui ne marchent pas, ça peut être tout simplement des films qui ne tiennent pas leurs promesses, ou peut-être juste des films qui sont voués à être des échecs cuisants. Il y a encore une fois du lard et du bout de gras cette année dans les salles obscures, mais également en VOD, pour cela on n'a pas forcément très envie de remercier le début d'année, car il nous a quand même offert des objets de cinéma pas forcément très intéressants, voire même par moments assez catastrophiques et disproportionnés dans leur genre, se perdant dans des démarches futiles, vides et parfois simplement grotesques. Encore une fois, cela vaut le coup d'être répété, je le rappelle, ces films représentent ce que j'ai personnellement détesté durant l'année 2021. Ils ne sont pas supposés représenter vos goûts personnels, donc si jamais vous n'êtes pas d'accord, ne le prenez pas pour vous. Prenez-le pour moi et déballez-moi vos avis dans les commentaires. Cela étant dit, plongeons donc dans le grand bain des films qui ont marqué de l'année 2021 pas forcément de la meilleure manière qui soit. À commencer comme chaque année par un numéro 10 qui n'est pas forcément un mauvais film, mais juste un film qui m'a beaucoup déçu. Car malheureusement, peu de gens ont le tact et la finesse d'un Asenafissus ou d'un Jean-François Alain. Et Nicolas Bedos ne fait clairement pas partie de ces gens-là. Si indéniablement l'œuvre de Nicolas Bedot s'est loin d'être mauvaise, il est également sûr et certain que le jeune metteur en scène français n'a pas su dominer le personnage de Bruce pour réussir à retrouver le style de Alain et Azanavicius, donnant lieu à une aventure beaucoup trop longue pour ce qu'elle est, mais surtout qui ne réussit pas à être à la hauteur de ses prédécesseurs. Jean Jardin est une nouvelle fois impérial dans le rôle de l'agent secret, il réussit à être drôle et charismatique, mais il manque un vrai panache de composition et un véritable art de la subtilité dans le pastiche, car si la parodie à la Roger Moore fonctionne durant le premier acte, elle devient vite lourde lourde et pesante sur la base même du récit, laissant un peu le personnage avancer de manière linéaire au cœur d'une aventure décevante. L'idée était là, mais clairement, le geste n'est pas à la hauteur. Et passons donc maintenant au vrai mauvais film de l'année 2021, à commencer par le numéro 9. Car faire deux films dans la même année, c'est rarement une bonne idée. Et Ridley Scott en paye les frais ici, car si son dernier duel est un brillant exercice de style qui renoue avec la base même de son cinéma, il est sûr et certain que cette maison des Gucci ne parvient pas à être à la hauteur de sa promesse, abusant d'une forme de mélodramatique lourd et poussif qui passe souvent dans la caricature d'un italien grossier et excessif qui ne tient que rarement la route. Cela fait encore plus de peine quand on voit le casting que se permet de porter Ridley Scott, ayant pour seul bon acteur un Adam Driver un poil perdu dans son rôle, poussé par une Lady Gaga complètement à la ramasse, sans compter des acteurs secondaires de talent qui ne réussissent même pas à acheminer le minimum syndical à l'écran, mais restant persuadés de livrer les performances de leur vie. C'est un gâchis assez conséquent qui fait un peu de la peine à voir que ce soit au niveau des auteurs, au niveau des acteurs, ou au niveau de son réalisateur. Passons donc au numéro 8. Car le cinéma français aussi sait comment gâcher un bon casting, et aussi comment partir complètement en cacahuète. Bruno Dumont est un auteur singulier au sein du cinéma français, et indéniablement il est capable du pire comme du meilleur. Mais malheureusement cette année c'est le pire qui s'est installé dans nos salles, avec une œuvre qui part d'un postulat pourtant très intéressant, dans une ère où l'information est choc plus que réellement fondée, mais cela est mis en scène au cœur d'un instant de cinéma qui en fait constamment des caisses. A l'image de cette introduction à l'Elysée complètement à la ramasse, où une blague est poussée jusqu'à l'excès dans un retranchement quasi beauf mais version hauteur, où Blanche Gardin n'arrive pas à aligner deux lignes de dialogue sans sonner à côté de la plaque, et où Léa Seydoux arrive à peine à sauver les meubles, clairement, Dumont s'est planté certes, mais de manière royale, c'est sûr. Sans le moindre doute, c'est la plus longue séance de mon année 2021. Parce que 2h20, regardez ça, c'est long. Passons au numéro 7. car c'est clairement l'un des blockbusters qui s'est le plus fait attendre de cette année 2021, vu qu'à la base il devait sortir en 2020, et qu'en plus de ça, il s'est permis le luxe de sortir directement en VOD pour éviter de se faire dégommer dans les salles. Et pour le coup, heureusement parce que je pense qu'en salle, le film se serait fait défoncer en beauté et que sa sortie en VOD a bien adouci leur senti de nombreux spectateurs, alors que sur le papier, la plongée du personnage de Wonder Woman dans les années 80, remis une nouvelle fois en scène par Patty Jenkins qui s'émancipait de Zack Snyder à l'écriture, pouvait sonner comme un projet assez cool. Mais la cinéaste américaine n'arrive pas à s'en sortir, et nous offre par là même un blockbuster extrêmement long pour ce qu'il a à nous raconter, pour un instant de cinéma qui va beaucoup trop loin dans son excès, qui ne maîtrise jamais réellement son aventure et son propos dramatique, souhaitant traiter de l'émancipation d'une jeune femme cherchant à atteindre un idéal de justice, alors que c'était déjà la quête du premier, et qu'elle semblait l'avoir atteint à la fin. Mais à la place, on a un trop long blockbuster qui se perd, qui se hasarde dans des couloirs étranges et qui ne tient donc pas du tout compte de sa propre logique. Sans compter que Chris Pine n'est pas bon du tout, et que Pedro Pascal, qui est un excellent acteur, est complètement à côté de la plaque. Passons maintenant au numéro 6. <musique> Car adapter un grand roman, ce n'est pas forcément signe d'une bonne adaptation et encore moins d'un bon film. Et pour le coup, celui-là est clairement mauvais dans son style, dans sa forme et un peu dans le geste des acteurs, qui ne sont pas tous à la hauteur de la promesse d'un projet qui sonnait comme intrigant, mais qui tombe vite dans les limbes de la facilité et du cliché pur et dur du cinéma d'auteur à la française. Pour faire simple, Daniel Arbide fait du roman Dany Ernault un objet dégoulinant de romantisme sirupeux et de facilité dramatique et romanesque pas du tout à la hauteur du projet, pour donner simplement lieu à une longue divagation romantique et pseudo-intellectuelle autour de l'amour et surtout de la passion, se mêlant à une écriture beaucoup trop linéaire pour son fond et beaucoup trop lyrique pour sa forme, le tout porté par des acteurs un peu en roue libre, dont seule la liberté et la folie de Laetitia Doche arrivent à ressortir comme de véritables atouts cinématographiques. Mais pas c'est cela, c'est juste extrêmement long et particulièrement barbant dans son genre. Passons maintenant au numéro 5. Car là est l'exemple type du blockbuster qui va absolument surfer sur de la nostalgie sans jamais en saisir son essence. Malcolm Dilly, qui a toujours un peu été un faiseur pour Hollywood, avec tout de même quelques anomalies par-ci par-là, nous offre ici une œuvre qui n'a pas vu le jour pour les bonnes intentions et qui se pose comme un moment de cinéma qui abuse de deux choses. La première de l'original, ne saisissant pas son essence et capitalisant uniquement sur sa star. Et la deuxième, un abus complet et excessif du catalogue de la Warner. Rien n'est utilisé correctement, tout est poussif et abusif dans sa forme et dans son fond, Lebron James n'est pas un acteur, et ça se voit carrément dès les premières minutes, à vouloir lui donner un background familial et une épopée autour de son fils qui n'est pas joué par son vrai fils, tout cela fait que l'ensemble ne fonctionne pas et surtout n'emporte pas du tout, et sonne comme beaucoup trop long du début à la fin, parce que ça dure quand même 1h50 ce truc. Franchement, l'idée aurait dû être fun, mais alors c'est tout l'inverse qui se passe. Passons maintenant au numéro 4. Car sur le papier, l'association de ces trois auteurs, Jean-Marie Poiré, Jean-François Alain, Christian Clavier au scénario, ça, ça pouvait être bien. Ça pouvait être bien. Trois petits points. Mais on va pas se voiler la face. Cette association ne fonctionne pas. Parce que ces trois auteurs ont des égaux tellement surdimensionnés que l'on ne reconnaît jamais le style de l'un ou de l'autre. Et encore du dernier, c'est même pas le cas non plus, tant le mélange est un immense mélimélo de bêtises et de facilités du genre qui laisse clairement perplexe le pauvre spectateur que nous sommes dans notre fauteuil encore une fois c'est un immense casting jeté à la poubelle qui ne parvient jamais à livrer une performance qui sauve le long-métrage et qui aurait dû donner lieu à une nouvelle franchise mais malheureusement Nicolas Benamou ne canalise jamais ses acteurs prouvant indéniablement que sa sortie de la bande à Philippe Lachaud lui fut fatale et qu'il ne parviendra jamais à s'en relever malheureusement encore une fois n'est pas un avisus qui le veut passons maintenant au pire du pire les trois films qui m'ont le plus marqué durant cette année 2021 mais pas de la bonne manière avec pour commencer un numéro 3 particulièrement gratiné. Car oui, elle était déjà présente il y a quelques années avec de l'argent, mais là elle revient pour du bronze, et franchement elle le mérite quand même bien comme il faut son bronze. Cette chère Michel Larocque a encore frappé. Et pour le coup, si le long métrage qu'elle nous offre n'est pas aussi catastrophique que son précédent, on ne peut pas pour autant dire qu'elle réussit à donner lieu à une œuvre entraînante. Loin de là même, hein, puisqu'encore une fois, elle est dévorée par son ego et donc... Encore une fois, elle nous montre à quel point elle sait faire le bien autour d'elle. Son vaudeville est aussi mauvais que la qualité d'interprétation de ses acteurs, chacun se livrant à un instant de cinéma plat et sans relief dramatique ou émotionnel, et clairement, lorsque l'on regarde le générique de fin, où littéralement le film repasse en vitesse accélérée, on se dit que c'est peut-être pour une bonne raison. Possiblement pour nous éviter de le voir en entier, et en vitesse normale. A partir de là, je peux plus rien faire pour l'âme de Michel Larocque. Faut soit qu'elle se trouve un gourou, soit qu'elle se remette énormément en question. Je pense que la deuxième possibilité est inenvisageable pour elle. Passons maintenant au numéro 2. Car sur le papier, ça aurait dû être bon. Parce que c'est James Wan qui revient au cinéma de genre, donc l'essence même de son cinéma. Et punaise, c'est tout l'inverse qui s'est passé encore une fois, c'est dingue. Et eh bien non visiblement. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du cinéaste, mais il est indéniable qu'il s'est complètement perdu dans une démarche cinématographique terriblement stérile, qui bien plus encore que de sonner comme bizarre, sonne surtout comme un moment de cinéma terriblement terne et vide dans son écriture, que la brillante mise en scène de James Wan ne rattrape jamais. Car si je devais me limiter à la simple réalisation du réalisateur, le film n'aurait rien à faire ici tant il est explosif et juste jouissif dans sa forme. Mais il est évident et confondant de constater à quel point l'idée d'écriture s'est totalement perdue ici. Et je pense que l'absence de Lee Whanel à l'écriture, qui lui pour le coup nous offre de sacrées perles de genre comme celle de l'année dernière, montre bien que le duo avait un sens, que Wan n'arrive pas à retrouver ici. Franchement, le film m'a purement et simplement fait de la peine. Et je sais, il y a plein de gens qui considèrent que c'est parce qu'il a voulu rendre un hommage au cinéma de Jallo que c'est aussi décalé. Moi je pense juste qu'il s'est planté, qu'il a pas bien écrit son scénar, et que du coup le film qui en découle est purement et simplement mauvais. Mais... Il y a eu pire cette année. Et heureusement, c'était pas dans les salles de cinéma. Mais pour autant, ça reste une catastrophe, ça n'aurait jamais dû voir le jour, et c'est donc mon numéro 1. Parce que. Qui s'est passé dans la tête de Jean-Claude Van Damme Pourquoi il a accepté de faire ce film Il devait se douter que ça ne serait pas bon. Pourquoi David Charon était déjà un auteur que j'avais décidé d'oublier depuis cette œuvre bizarre et biscornue qui était Cyprien, mais ici, une nouvelle fois, il a frappé de manière catastrophique pour une œuvre qui franchement allie tout ce qu'il peut y avoir de pire dans le genre de l'action à la française, donnant lieu à un moment de cinéma mal réalisé, mal joué, mal écrit, bref, donnant lieu à un moment de septième art, tout simplement triste et vain, qui m'a clairement fait de la peine. De la peine parce que sur le papier, j'avais envie de voir ce que ça donnait, J.C.V.D., dans un film d'action, au sein du cinéma français, avec potentiellement un, un minimum de références et un petit peu de coulitude. Mais là non sans le moindre respect pour l'acteur, cherchant à faire comme Jean-Claude Van Johnson, mais sans l'inventivité et la générosité de cette série qui aurait dû aller plus loin, à la place, il semble que Netflix ait validé un tel objet, nous emportant dans un torrent d'humour lourdingue et passé de mode, ne faisant que des mauvais clins d'œil à un certain cinéma d'exploitation d'action et de comédie, à la française mais pas que, sans jamais réussir à mettre en forme cela correctement. Et dire que le film est dédié à la mère de Charon, c'est le pire cadeau que tu puisses offrir à ta daronne c'est un enfer, sachant en sachant qu'en plus, sa mère avait très envie visiblement de voir JCVD sur un écran dans un bon film d'action. Ouais, bah désolé Maman Charon, mais ouais, Le Dernier Mercenaire, c'est clairement le pire film de l'année 2021. Et heureusement qu'on n'y a pas eu droit en cinéma, parce qu'à la base, le film devait quand même sortir en salle. Hein. Et clairement, déjà, de la part de Netflix, c'est horrible d'avoir osé produire un tel objet de cinéma et de se targuer de dire en plus que c'est un bon divertissement. Parce que ça n'est pas le cas. Et voilà, on a vu le pire du pire de l'année 2021. C'était laborieux des fois, hein, je vous assure, mais bon déjà, c'est passé. Je sens qu'on aura aussi du gratin en 2022, mais en attendant, mettez moi dans les commentaires les films que vous estimez être les pires de l'année 2021. Alors je vois d'ici arriver du After chapitre 3, ou d'autres films pas aussi glorieux, voire même catastrophiques pour certains. Mais voilà, ce sera vos choix et je les réceptionnerai comme ils seront et je vous retrouve très vite pour continuer cette petite semaine de top et de flop